il y a fait pays et pour son seul folie qui prend ou dit on va le faire pays tout sans qu'on connait pas qui ça pour commencer pour gagner un pays qui indépendant quand les gardes pas passer dans le pays d'Haïti, hé, l'international, s'il vous plaît, pas faire ingérence, pas fourrer bouche ou toi, notre dossier pays d'Haïti. Mais, mesdames, mademoiselles et messieurs, ça pas empêché Premier ministre Canada Justin Trudeau déclarer sorti 23 pour y 24 mars. Président les États-Unis Joe Biden, a présent, dans pays Canada, il va discuter et notre première page menu, ou où jouer pays d'Haïti petit déjeuner, breakfast, pancake, etc. Il a dégusté l'avant enfin, à nos fête. Tout de suite après, chef Lame Canada a déclaré la meilleure pas de capacité pour mener une mission sécurité dans le pays d'Haïti. Chaï saute sous tête, lit tombe sous épaules. dans pétionville La police nationale arrivait marée, bras droite, vite l'homme après arrestation ça. Eh bien, bandit vite l'homme, yon menace boule toute le Si la police pas dégagé le pressé, pressé, libéré soldat ça, sans surprise. Mesdames, mademoiselles et messieurs, m'pral présent ou individu. Après, porte-parole, la police la fin présentée devant la presse fait qu'on est gagné 14 avis de recherche qui lançait dans le cadre assassinat ancien président Jovenel Moïse. Vite l'homme, battez ensemble avec pasteur Gérald Bataille dans lisse Et bien après, annonce ça, et bien aimé, pasteur Silla montait sur les réseaux sociaux et déclaré dans le nom de Jésus. Persécution, ou terminé, m'bral présenté, ou de bataille. Nan wanamètre, la police mare yon individu qui touye bouboutli, après le te fin kidnappel, près 200 000 dollars haïtien, ensemble avec 1500 dollars US, à toi l'autre complice. M'bral montrer ou comme la police, tap fouqué individu. Mesdames, mademoiselles et messieurs, depuis le matmachem si rencontrer bon, proverbe créole qui dit, les ou te vet ou pas de fait pas penser les au sèche ou pral fait ma mre M'resse y définition. Parfait pour proverbe ça. Exemple, sénateur Yuri La Tortue qui présentait devant la presse, moun yo jouen en bas Jolbef, dans saison sécheresse. Eh bien, craché sous rapport ULCC, sorti sous nan jou jour passé, avec maman qui dit que y a corruption. présente ou le présenter au sénateur. Si ce n'est pas de grosse, messieurs, tout si fit ap fidèle. Gentil proverbe créole l'a dit, invité au invité au chita. Fou que il info faut pas rentrer la caille yon ple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 Nous avons une chance de présenter un petit compte. Et compte ça qui s'était habillé sans sortir. Merci à chaque fanatique qui a commenté. Réponse dans ces cabanes. Un petit crack pour nous compte nous gagnons. paix, camper. en camper. Pas hésiter à quitter éléments de la réponse. Pas là dans commentaire là. Ça fait nous plaisir. En pile, en pile. Maman Pimba, à la côte qui a passé mon bêtise, messieurs qu'est-ce bien aimé après chef flamé Canada fin annoncé pays Canada et eh bien pa pas gagné capacité pour que lui ait une mission sécurité dans pays d'Haïti Premier ministre Justin Trudeau déclaré 23 à 24 mars il a recevoir président Joe Biden la Dans La première page menu c'est Haïti cap sous table discussion <laughs> capable comprendre mesdames mademoiselles et messieurs depuis la boîte cité ti café ti pancake ak sirop yo gétant fin déguster pays d'Haïti you understand un bon exemple qui si clair si vous lèvez un matin on fin un café à pain ou manger lor bloc midi ouch mes amis mon grand depuis matin pour manger c'est ça ou a dit et si toutefois fois après-midi ou croisez ensemble avec un moun moun nan qui ki et manger on a dit, ah, vous avez mangé un bon petit maïmoul collé ensemble avec un bon petit légume, ensemble avec un bon petit jus. Vous a dit, ah, ou te joué, oui. Mais ou pas avez dit, vous avez mangé un pain à café dans le matin. Parce que ça, trop rase. Ça, c'est pour soutenir. Eh bien, frère, c'est ça, bien aimé. Là, vous trouvez vous dans la première page menu. Eh bien, dégustez, vous avez fait déguster. Vous yo soutenir, vous avez fait Yo Est-ce que vous comprenez? Ça, c'est le pays d'Haïti. Sorti 23 pour yver 24 dans visite président Joe Biden dans pays Canada frère, et ses bien-aimé à la traque pour la vekaite gros ami ont dégusté en vent y à la traque pour ici là population haïtienne qui livrait à lui-même face ensemble avec bandits armés qui pas des autorité et qui fait la police fil la langue chaque jour et bien si général le canadien dit pas capacité pour combattre gang yo dans le pays d'Haïti américain trouyer j'ai le pape sous dossier et puis dit dossier intervention, nous pas tellement korel, Elle mais n'a pas la police. Selon témoignage, déjà la police là, qui c'est France LB, qui t'est rencontré ensemble avec secrétaire adjoint pour affaires hémisphère Occidental, les États-Unis d'Amérique, Nicole Bryan. Eh bien, français c'est ce bien aimé, donc, des dirigeants gros pays, ça selon premier ministre Trudeau, visite ça à fait, non but pour poursuite étroite collaboration, renforcer lien voilà, dis nous ça. Mais l'on dit, Haïti, n'a premier. <laughs> Page de discussion, donc ça c'est pour soutenir. You understand? Dis nous, on nous devons pas bad. Mais le but lan, de la rencontre, c'est pour dépeir ça. yo, peuple haïtien capable de suivre une étroite collaboration yo, et renforcer les liens commerciaux. Est-ce que tu comprends? <laughs> hey, depuis la présidente de Joe Biden, River, mon petit sirop, regardez, nous, comme ça. Mais hein? nous, on va te léger je manger le matin, je vais léger, mm. Mm, nom, nom. Mm, petit chocolat, mm, Au crème. Mm. <laughs> petit pain. Mm. On s'est fait déguster Haïti. Oh. Mm. <laughs> Première page il est mm. Il faut comprendre. Mm. Et puis, on a bâti de l'eau. faut mm. aussi que nous connaissions ces dirigeants. Me, pas ici. Les dirigeants. Mm. Voilà. Et puis, orange a rangé là depuis au un petit déjeuner et puis on va n'a passe aux choses sérieuses maintenant donc et puis on dit Haïti a fini là, on quitte là. La. Donc, qu'on <laughs> y a là, nous prenons le sous étroite collaboration, nous, et puis, renforcer les liens commerciaux, C'est extrêmement important. Et non seulement ça, tout, n'a pour nous créer bon gens emploi faire grandir classe moyenne. Non, tu comprends, monsieur le premier ministre? Favoriser une croissance économique. Donc, mesdames, mademoiselles et messieurs, à la côté, gué causez, à la côté, moun ka mon moun na betis, mais c'est bon pour nous. C'est bon pour nous parce que nous tendons on faire fait pays nous gon seul folic prendre nous on le faire pays sans qu'on pas qui ça on commencer pour faire pays nous tendais la démocratie dans les monde nous prenons la démocratie sans qu'on ait pas qui ça pour commencer pour gagner la démocratie dans pays 37 l'année n'a pensé l'autre là doux l'opposition. opposition le briser l'international pas faire l'ingérence nous ca gérer pays nous fin les président c'est ça fait triste nous fin nous en nous nous le président, nous ça, nous rentrons la caille, nous sacrifions, nous cocherons président. Nous détachons zolag qui tellement nous balibal. Et puis quand nous sommes là, nous nous croisons nous attendons l'international, nous sommes trop. Oui, nous sommes indépendants. Je ne sais pas si nous faire expérience ça déjà. Nous quittons ensemble avec Timon Nakai. Et pour plus grand, ça qui passait. Si tu le a et tellement des odes. Il finit pour le Et puis il prend plaisir, il prend le peuple il déchire. Avec lui, il le bade dans le Et puis il pe 6 Et puis il a vini générés. La crêpe du peuple bien et puis il bade à Et puis c'est comme ça, dirigeant pays d'Haïti, au campé moment. Yo fin ba dedans pou poua. Yo fin prend plaisir dans Ils gang. Yo fin prend plaisir dans déstabiliser pays et puis kounya la yo campé y attend l'international pour vinn proprete nou. n'ap manger poupou. Non, ti moun kon sa li pa pa foure men nan bouche li. N'a manger l. C'est triste. Ou di ou indépendant, ou di ou grand moun et puis kounya c'est deux trois autres pays k'ap l'autre. de temps en temps pour metto sou table discussion. Pour mettre maintenant, même une première page. Pendant huit ans, une première page là au Franco. Depuis au réveil au fin d'Auguste et puis au final, sortez penser. Qui décide sur Bréluan? Et des fois, les bagarres, nous pas comprendre. Nous qui madis derrière nous, parce que les pays qui tous les Bréluans discutaient sous dossier pays d'Haïti, ils très préoccupés. On levait avec eux sans l'avait à toute madis chonde. Les amis, on levait sans soutien, sans kilo, mais c'est au sommet et puis on regarde les dossiers Haïti. Madis chonde encore nous. Tout ça, c'est leur ce pas prendre responsabilité. Vous êtes capable de comprendre? En province, leur lever, ou si vous avez lavé, vous avez dit que vous avez dit que vous vous avez vous vous vous avez vous avez Donc, vous avez vous vous vous avez vous vous N'a pas quitté. Donc c'est triste, nous tendons nous faire pas fait payer, nous voulons nous faire folie tout. Donc, dans le jour passé, c'est nous qui avons dit l'international, pas fait ingérence, pas fourré bouche dans le dossier pays d'Haïti. dis aujourd'hui, nous avons dit l'international, prends responsabilité. madame qui responsabilité, je ne sais pas. C'est pour nous passer nous dans la bêtise, c'est pour nous battre dans la là parce que nous sommes trop. Mesdames, mademoiselles et messieurs, gentil proverbe créole, la dit, comme l'espoir fait vivre. Aïe. DG PNH, là, rencontré ensemble avec diplomate Brian Nicole. Selon chef police, là, il faut que je la fok dit, ou, réunion sous situation sécurité pays d'Haïti avec renforcement capacité opérationnelle PNH. Donc, on rencontre ça, où t'es joué divers membres, dans recommandant à PNH, là. Et puis, chargé d'affaires les États-Unis en Haïti, Eric Stromaye, ensemble avec divers autres représentants gouvernement américain te prend pas dans la réunion ça. Et dans réunion ça, tout chef-police là, tu engagement l'engagement pour continuer la pou continue bataille ensemble avec gang Waouh. Wow. <laughs> Mesdames, mademoiselles et messieurs, on garde comment le secrétaire adjoint te réuni les petits enfants pour te parler ensemble avec comment vous sage, comment vous êtes chita, croisé, C'est extrêmement important. Image, s'il vous plaît, à nous suivre. Voilà, frères et sœurs bien-aimés, c'est comme ça rencontre l'entable déroulé. l'entente à dérouler, parler, vous comprenez Oui, tu musique pour nous, nous garder les images. tu comprenez Nous avons nous ne nous pas comprendre l'anglais. Voilà, vous comprenez Mais ça qui est grave dans l'histoire, nous avons regardé une série de représentants des États-Unis qui débarquaient, qui parlé ensemble avec le commandant de la police. Là ou ka di gay moun 25 ans gay moun 26 ans hein mieux. et pou bagad non paquet grand moun 60 70 ans <laughs> et bagay dit monsieur pou ti moun ap met principe sou ti moun ap ram nou a ramner l'ordre <laughs> e, i love my country non Mais e, c'est tellement spécial son bagay a pas mm. rencontre multiplié chaque jour makache dou francel bese d'en qui fait plus rencontre en tout cas, Papa Issien, il y a un peu de raide. Donc, songez nous, nous sommes nation, nous ne pouvons pas chiter à parler de sécurité. Il faut lever ou aller chercher sécurité. Nous ne pouvons pas chiter à parler de justice. Il faut lever ou chercher justice. Parler de chita ou à parler de travail. Levez ou aller chercher travail. Eh bien, parler de chita ou parler de la paix. lever ou aller chercher la paix. Tout autant nous quittons ça se moune le tchoul reste avec sayou, qui y yap travail pour nous, nous met kalé on yon dans son sa, pas pa chan mou gagné Madame, mademoiselle, et messieurs, individu sa wap gade la, lire le Nelson Bernot, eh bien messieurs, c'est bras droite vite l'homme. Selon information qui arrivait jouen nous hier, la police ta foukel la pétionville. Donc après arrestation neg vite l'homme yo menacé, boulet. Eh bien puis si la police pas libéré présumé criminel hier soir dans diverses zones comme commune Petit-Sionville, dife metten dans Mesdames mademoiselles et messieurs, eh bien la police nationale a annoncé yo arrêter quatre individu qui impliquait dans assassinat yon commerçant qui relaie Daman Saint-Félix Eh bien, Messieurs Sayo, c'est Gay Junior Pierre, Peterson, petit frère, ensemble avec Enes, petit frère. Après, au fin arrêté M. Sayo. La police découvre cadavre victime dans la zone d'Iron, dans la commune Wanament. Coordination presse à création publique à travers section audiovisuelle présente yon reportage. Moi, invité, attendez en pile attention. C'est sur Facebook Gay Fredler, dit-lui rencontrer Ademan Céphélix qui part prend trop de temps pour y était commencer une relation amoureuse yo. c' félix une commerçante qui toujours acheter marchandises en République Dominicaine. Chaque fois qu'il rentre à Haïti, il dormi la caille Fredler dans la commune Anmette, département Nord-Est. Demande Saint Félix, Bral perdu la vie mardi 20 décembre 2022 a. après ti ménage, li, gay Fredler, Fouasa a décidé de ak kek zanmi li, pou prendre environ 1 million de ak 1.500 dollars américains victime nan, te vini sorti en République Dominicaine. Nous avons une relation proche pour qu'il qu le de Saint Félix. Et puis, ni te qu'on vini l'akaie moui. Ta pour doit nous le fin semaine, après semaine il y a les... Il y a les Saint-Domingue à l'acheter. Le compte de 200 000 dollars haïtiens avec 1500 dollars américains. Et c'est nous trois nous avons tous les deux qui avons deux qui avons avons le capital et nous avons les deux ensemble avec lui. Le, le au Prince. Et puis dès que c'est félix il vient au côté de première fois. Et puis c'est moi qui ai toujours acheté. Il pour lui pour le cas acheter Saint-Domingue. Il y une deuxième fois. Il y une troisième fois. Même si chaque après un mois, il a toujours fait ça. Fred Lerguet, qui s'est superviseur dans la compagnie de développement industriel CODEVIE, qui trouvait dans la zone François-Lamette, planifier quoi avec Junior Pierre en Peterson petit frère En NS, petit frère En Qui eux-mêmes, ces trois collègues travaillent Fred Lerguet, qui se servi au crime, expliquait qui rôle ils ont C'est la quatrième fois que nous un groupe de deux amis qui bien avec eux. Peterson petit frère, Pierre oui. Junior avec Enès. Euh, il a il a plus un problème même pas de problème avec ça il est venu à 9h du soir, moi et pour ne a de la voir. Il que, moi pas aller côté les mais connaît deux des et capable de connaître les plus parce qu'elle était là caisse moi. Lui venu déjà l'a ensemble avec Madame Nanton. c'était son petit frère. Ok C'est mm. lui qui connaît plus. Mm. De plus, mm. de plus oui, là, c'est Pierre Junior, mais c'est pas les qu'on parle avec lui, pas terre. Je ne le pas pourquoi. Je ne sais pas pourquoi. cool, Je ne sais pas pas Je ne sais pas que Je ne sais pas pas pourquoi. pas pourquoi. pas Je ne sais pas Je Je ne là, Et comme là moi, mille, gars, je suis 50 000 dollars ici à la danne et je suis a fait 50 000 dollars? a Je suis de 000 dollars. Je suis c'est 200 000 dollars. dollars. Je 50 000 dollars. Je suis en dollars. Dans l'audition de CPJ, Junior Pierre, Peterson Petit Frère et Enes Petit Frère vont jeter l'accusation de Friedelé Moi, mon mon la je vais défendre moi, pas et moi, pas qu'on pas de la Non, pas pas de Non, je pas Il faut les cibles ne pas Madame, je ne sais pas que Quand tout ça dit, que nous-mêmes. Nous dit que nous secret. Même si nous avons c'est Malgré demain, félix c'était déjà plus passé depuis mois depuis Monsieur Té assassiné, Fredler te voulu continuer faire l'agent aux familles victimes non et puis prend contact avec une sœur des mains félix dans cadre enquête cellule contre enlèvement accrits deux entités dans de DCPJ appelé sous dossier ça ils arrivaient à arrêter mercredi 1er mars là Gay dans zone Fleuryo commune tabac. dans moment l'étape vient venir recevoir y aura son dans mes familles victimes là là et pendant ma dit ça dit ça et moi 600 dollars américains plus 5000 dollars haïtiens. Moi je dis, ok, pas de problème, je viens de Et puis nous avons rencontré le Kafumas, il 600 dollars américains plus 5000 dollars haïtiens. Et puis moi je suis venu me faire chat 500 dollars haïtiens. Ça veut dire que nous avons besoin de tout Oui, les fait Et puis que nous, ensemble avec les gens, pardon de sainteté, hein. Nous avons de... pas de signes, il n'a de fait comme ça qui voilà la Et FIA la Oui, FIA, oui. comme faut dire L'école de je dis que non maison disponible. Dans deuxième fois que FIA a consacré la banane de 200 000 dollars américains. FIA dit ah je ne pas l'argent américain est payé. Ça pas Et puis, de okay, problème si l'argent américain Et dollars un problème. Et puis, après, je parlé, je ça okay, pas mais il y a un avec d'elle. de problème. Et puis, ici. avec Mais <inaudible> C'est grâce à l'action de la police dans l'Odès, trois autres individus s'en revient à l'arrestation. Pour qu'on n'y ait pas, ils ont fermé dans la vue des CPJ. Donc, vous avez suivi le reportage bien 4 individu yo mare qui fin yé yon commerçante donc mesdames mademoiselles et messieurs ti vous sa wap gade la c'est comme ça la police tap fouke yo pou debake nan des CPJ. Vous capable suivre c'est <laughs> pas si kaوزه piti même bravo la police ça son bel bel coup de filet <laughs> donc mesdames s'il vous plaît k'ap chercher sur les réseaux sociaux nèg k'ap chercher femme les réseaux sociaux mes amis Prends précaution à toi la jeune garçon, la travail, jeune garçon, la travail, fille à l'aise en la, sa mavelle, dit il mecs qui savent pas le faire, mais qui quand ils te combler guen etc. Et pour un négio, ils yo monté complot, ils ont pris un et malgré ça, ils ont la vie malheureuse là encore. Et ça pitris dans l'histoire, peuple haïtien. Malgré le fin tout yel, yo a fan mi an de tout, ils continuent à faire faim et en chantage. Vous bien, oui Ils continuent à faire faim et en chantage même. Pour continuer à prendre l'argent en la main. Ils ont premier, ou ont cherché l'autre l'argent encore. Et puis ils ont tout déposé la pâte sous ménage. De CPJ, s'il vous plaît. Bon, expliquez-moi un bagaille. Voilà qu'embé ben change de monde ça yo on façon on sait pas On connaît cuisine nan bon, on connaît nou bay plat I love you so much. Mais ça pas empêcher de passer de font ti goûter, m di ré pas man kon ti bagaille. M pa si nou konn sablé bien. Checke hou bosse bénis. Quand même pas ka pa bon boss nan DCPJ, hein, c'est extrêmement important. Cherchons ti sablé on piment que les piments oiseaux nous n'apprennent voilà son recette m'a montré nous et puis là on fait une piment oiseaux ah. regardez chez conti sel batli ensemble avec on fin pile piment on fait pour mettre ton petit sel là dedans garçon <laughs> ay bay la goût pas ici. après ça ou kemben n'goyou mettez ou chita ou allez dans le ou de coups de sable, flash, flash. C'est comme si, ou samedi, ou vous un pain. Le film ouvre un pain, et de de sable, ça veut dire ouvrir et vous hein, et vous avez et vous avez un et vous avez un et vous avez et vous et vous et vous avez et moi, je dis ça. Il y a qui nègres qui font des c'est Sable, sable, fondé, et pour mettre des petits piments à celle-là. Pour songer les garçons. On sert des gens qui ne sont pas criminels comme ça. On finit par prendre l'argent dans même mêmes raison retirer la ville encore Comédie de la Et pour continuer à demander des familles de l'argent. Et il y a petit prophète créole qui dit clair. Joue faille tomber dans le bloc, pas joue sale pour Donc, c'est pas première fois que ça y va faire. quoi. y a des fautes longtemps. Eh bien, j'ou vous nan de yè ou, let kaye ka sete tout. Donc, bravo la police, c'est un bel coup de filet. Fréze -se, se bien aime, gade indiviti yon bien, s'il vous plaît. gardez yon gardez Gade yon nan zye, gade koule si yon Si tout foyon juge malhonnête, ta pren décision pou libere malfekte sa ou, pou nou nou nou nou sama avec la ve tout malfekte yo. Asse nou konne pa borisite, la police a démarré, la justice li même demare, à la démarré demare. A la traka papa. Mesdames, mademoiselles et messieurs, la police nationale présentait 14 mouns qui ont cherché dans président Jovenel Moïse. Huit nouveaux mouns qui sont policiers, ensemble avec six slots qui étaient déjà là. Donc, dans cette liste-là, nous jouons chef de gang Vitelhomme et nous jouons Joseph Félix Badio ensemble avec pasteur Gérald Bataille. Et bien, frères et sœurs bien aimés, pour plus de détails, en nous restons yo ensemble avec porte -parole, la police la police, Gary desrosiers Poulas Eugène, à vidéo recherche. Jean-Baptiste Altes, policier. Encore, on pas noté que Poulas Eugène, son policier. Jean-Baptiste Altes, policier. Lundi, Jameson, policier. Sylvain, policier, Pierre, policier, Milford Roosevelt, policier, Rodriguez Evaldo, policier, et Silla Esther, qui est une policière. Et parmi 14 ça, il y a tout prévu aux à la Recherche, au nom que nous connaît. Pasteur Gérald Bataille. Après conférence pour presse, ça, Pasteur Gérald Bataille, était monté sur les réseaux sociaux pour prier et déclarer dans le nom de Jésus, persécution insécurité, sécurité, kidnapping ou terminer au nom de Jésus. Nous déclarer au nom de Jésus-Christ. Persécution, alléluia, insécurité, kidnapping ou terminé en Haïti au nom de Jésus-Christ. Nous déclarer assassin, criminel de ce pays à pour tout président dans le nom de Jésus mais des santé moun. Donc, mesdames mademoiselles et messieurs, à la côte, gade, audacieux papa ce pays ici là. Les t'a planifié, financé gang, fait gang foncel ensemble ak pour tout le président, pour président, ko façon pour le bagay Mais comment nèg te t'a fait En nous suivre cette vidéo ça bien. Citoyen ça leve carrément li pou bois la yon on niggep. Ki kote la plage, la plage en bas tandis que moun ki rete en bas. Donc, les penser, le fin la genie j'ai en bas, et puis la j'en fais mais en fait les li, j'ai pas monté et vinti qu'elle. Et puis, mauvaise chance pour lui. Ou pour le suivre ça' sac passé. Allez, petit garçon. Continue, garçon. Hm. Voilà. Voilà, le sac passé ne gyo actuellement. Ay, le gare non, a pas d'yigé gang, y'a pas d'yigé gang tout le côté. Après, il y a pas de et vous pensez seulement à des jouvennes, il y a pas de et puis, vous, Jovenel Moïse mourir. Et puis, là, vous pensez, que vous, vous avez l'en sécurité. Et puis, vous menez, vite la rachez, vous laissez tomber. Vous avez monté tout pour vous manger, vous vous donnez. Pendant que DCPJ a cherché, vous et puis, au même, a Insécurité! non derrière nous! Dans le nom de Jésus, n'a quitté criminel! Mesdames, mademoiselles et messieurs, n'a débarqué dans commune Lagonave. La police nationale déposait la patte sous innocent missioni pradel. un ancien policier qui n'a gang, qui était sous route pour quitter Ziléa. Présumé bandit ça, qui était fait la descente dans le magasin. Non, en s'agalait pendant plusieurs jours, donc, l'étape qui zile, te zilea pour te aller Leogan. eh bien, je regardé regarder là là la, la police, eh bien, grâce ensemble avec la population, qui te baille information arrive ma remissier. Pour qu'on y ait l'inauto en attendant, il faut suite nécessaire. Parallèlement, ma fille a connaissance et sécurité dans le pays d'Haïti, continuait à valaiter. Nickinson prospère, yon professeur dans pile l'école privée dans Port-au-Prince, devant barrière complexe administratif nan gantye bandit tirel aye. Dans la coupe Port-au-Prince, un pile monde qui fait demande passeport affirmé, il paye un total de 50 à 100 000 goûts pour que yo pou yo et yo yon capable de jouer un passeport pour disposer yon livret passeport ou à passer plus, passer quatre étapes et chaque étape ça, yon somme l'argent pour bailler agent immigration yon, laisse femme, eh il faut faire yon douce, faut passer maintenant tête, il faut retirer retire cassave avant même ou gagne accès ensemble avec le passeport. Gagne marché pour la vie qui dénonce et des ministre Intérieur ensemble avec ULCC pour prendre disposition pour régulariser des situations ça pour faciliter citoyens capables de jouer Passeport. Gén Ministère Justice Act Sécurité Publique mande pour citoyens Pas des de moyens. Lette menace. Y a plus ses voix dans mes bandits. Et puis relais par quelque opresse Acte des CPJ. Notre de numéro ligne publique. N'ayons notre liberté. D'ailleurs Ministère Justice Act Sécurité Publique. N'ayons notre liberté. D'ailleurs mande Act Population. Si tout le monde capte ses voix. Lette menace. Dans mes bandits. Puis au patois. Mania, tu peux toucher mes pas trop. Eh? Madame <laughs> une prophète, tu prophétiser prophétisé sous nous, Kounia. Il ne faut pas ici avec nous. <laughs> à la traque, papa. Li profite, communique de numéro pour le paquet Port-au-Prince qui se 36 04 96 02 ou bien dans DCPJ, nan 37 33 36 40. Le ministère eh de bien Justice a fait tout le monde connaît depuis que vous jouez une lettre pour pas manier de faire façon pour un point digital avec l'autre preuve disparaître. Direction centrale la police judiciaire, avec police scientifique capable de jouer un monde qui écrit grâce ensemble avec base l'État gagné et puis qui chargeait information sur le monde qui a quatre identifications ou bien l'autre document. C'est ça, ministère a écrit dans une note, il la population. Il ne faut pas toucher. Le toucher, s'il vous plaît. Hmm? Pas toucher, let. pas manier, pas toucher. Il y a différents à toucher. Ok? Pas manye ou pas toucher. eh bien, point ou apreté. Et tu comprends? Depuis quelques jours, information qu'a est fait qu'on est, institution, commerce, l'école, et citoyen, qui la kayo, qui après recevoir l'être menace, comme quoi bandi pral de tuy bien, krasé kayo, tout yeyo kidnapper yo si yo pas bay l'argent d'après même information sa yo individu sa yo bay lettre zone Tijo jours parcours route frais et la trier c'est Se dans sens ça MJSP, et bien mettez notre ça et puis assurez citoyen yo Moun ki écrit let sa yo, l'état a identifié s'il vous plaît. Prend toute disposition, tant pri pour pas délivrer une pièce, tant coup passeport, casier judiciaire, limité accès yo avec yon série service, mette mandat yo, arrête yo pour activité terroriste, Jean la loi 2013 là, qui modifié en 2016 sous blanchissement, ensemble avec financement terroriste, précisé avec la loi ok. Août 2017 sous kidnapping qui modifiait loi 20 janvier 2009 là à cause phénomène insécurité actuelle menacé yo plusieurs écoles na capitale là ferment portio ça qui est possibilité yo fait coup en ligne pour t'aimer yo un pile moon a déplacé à cause affrontement gang en dedans paysa s'il vous plaît il ne faut pas toucher. Pas moyen, pas moyen, pas moyen, lèt la en point tout va arrêter frère c'est bien-aimé bienvenue dans insolite nous pour journée aujourd'hui <laughs> moi même cap essayer expliquer au monde processus pour aller USC et c'est <laughs> tellement cool son bagaille à pas frère c'est ce bien-aimé la vidéo ça comment processus là pour aller USC actuellement là mais me comment m'expliquer le bagage là OK mm, <laughs> Et comme ça, c'est le C'est gris, c'est gris, Piou ou, ou Oui, c'est comme ça, Hein? blanc déjà Et comme ça, processus. Mais comme ça, comme ça, processus. Ils et puis tomber blanc Voilà, c'est là pour blanc. Tu comprends Quand c'est so bien, aimé, ou et puis ça qu'passé nan kasiwete tellement fait Malonet ou tellement moun, soupe, ke moun soupie, ke go a flash fois même moun moun yo son l'autre moun qui passe, et puis ça c'est où yo entraver yo c'est où que action parce qu'on tellement fait est-ce que tu comprends Eh bien mesdames mademoiselles et messieurs ça me fait mal nous font prier pour sénateur la Latortu, c'est extrêmement important. sénateur a présenté devant la presse, messieurs, ou qu'on nous la saison sécheresse. Et puis, où lague fait, font côté fait, vous l'avez fait, et puis je vous ti fait, vous l'avez fait, vous l'avez Sénateur présenté devant la presse, tant le monde qui so bas à Jolbef, en saison séchouesse. Se à la traka papa. Hein? Craché! Sous rapport ULCC, mettez-le en un passé au souli, fait comprendre que l'on a corruption. Sénateur dit le saisir? Non, il dit le saisir pour institution qu'on ça fait erreur. ULCC ensemble avec Bureau Immigration et Emigration. Ce n'est pas possible. Non, ça, c'est stratagème pour détourner. Ça, eh c'est persécution politique. Il a persécuté sénateur. Fait comprendre, oui, pendant l'année 2017 pour y arriver 2020, le sénateur a utilisé un stratagème pour détourner fonds public. C'est faux et archi faux. Selon déclaration sénateur Yuri Latortu. Tortue. bien aimé, à nous suivre comment sénateur tabaye explication dans le micro la presse. Je dis, Mme Carmen madame -Kadam, n'a pas voyagé depuis 2014. Et sénateur a utilisé des voyages comme stratégie de détournement du fonds. Mais ça me souvient que grave, oui. Pour un pays à il ILCC avec direction immigration et émigration, Immigration et immigration, Kep, ans, même même il y a une enquête pendant deux ans, il n'y a pas de déterminer qui voyager. voyagé. Sénateur Yoyo, ça passe même. au bail, maman, de voyager, ou bien bref, je nous vous dire s'il vous plaît. Vous pas vous monsieur. Parce que si ce n'est pas le sénateur de la tortue, qui est arrivé pour gagner une conférence pour les journalistes venir. Mm -hmm que le décadé font telle vie, cest son nous pays. imaginez l'institution à les et oui, pour qu'on ça, ça grave. mais pas ce qu'on Mais pas ce hein. Et dans pas ce qu'on Maman voyagé 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, jusqu'à 2020. Euh. Jusqu'à 2020. Et puis, je dis, c'est en 2014, ni moi et l'autre voyage son stratégie de détournement de fonds. D'ailleurs, comment faire que deux institutions, dans le niveau Sahara, dans le niveau Sahara, n'ont pas arrivé à déterminer qui est le monde, et ils ont tout accusé et ils ont lagué ça, dans le public là, ils ont lagué pour qu'on y aille mettre la matraquage politique, pendant ce temps, l'information n'est pas vraie, mais parce que n'y a pas de passeport, il n'y a pas passeport même, parce que c'est parce qu'on ramène quand même. Voici la page. Voici la page. Donc, comment comprendre ah, ce pour l'institution Est-ce que c'est problème et compétence On pas que ce est y À la pays compliquée, papa, c'est Haïti. Quand il y a la ULCC, la Gé sénateur, il y a passeport <rire> attends il faut pas ici avec nous toute causer pour parler nous sénateur qui est ce qui mauvais ça pour mettre pour venir dans conférence là sénat non non non non. comme on est bagaille en pile encore frappe national et international mais faut gérer santé oh on gère pression c'est M. samuel madis qui prêtes au versa ça c'est pas pour versaille sénat hein veste la fait bitois c'est mal panté pom d'étant monde Non, non, non. non. puis, puis, Gunjon. Look at the Senator. You food, pas wanna? bon pour Senator Mais, ça the passe No, no, no, no, no, no, pour no, no, no, aussi. Quatre. Non, Non non non non non non non non non pas qui to... con sa, con sa, non. Tout côté. Et, non, non, non, non, non, Non, non, non, non, non, non, non. Non. non, non, Non. Non. C'est un négatif oui sénateur non non non sénateur là la faut pas ici hein faut pas ici Non c'est nous ouais Non sénateur a long pas force sénateur souvent quelques belles bits de tête ça là pour passer mais très cool C'est un état vient une longue pas oui. pas Ou passe mes belles petites têtes. On a l'impression même Chenette la avance. <laughs> non non non non, fan prier pour sénateur, se, c'est pas blague hein. Mge presion, senat, non, a te nan mitan, men on a sénat non, Chenette sénateur t'est dans mi-temps mais on dirait moi là, il sous côté. Pas dit marche à tout on continue à être des, hmm. des, des bon. de de sénateurs qui sur dossier ULCC. Pour ne Papa nous nous devons passer ces blagues. est ce sont des Moi, je pense que c'est ça. Pour ça à arriver pour partis et pour accuser de détourner le faux. que, souvent, sénateur, fait que, nous devons le il avec Donc, je suis étonné de regarder, moi, les gens, dossier, qui définit dans le procès du Sénat, dans ligne budgétaire et gens pour les contrôler. Deuxièmement, pour que, comme ça, les pays à Biola, pour que les renouvellent le peuple, pour les au il faut rapport de peuvent pour faire dans les suites et c'est à partir de là que vous faites faire réquisition pour l'autre chef. Ça veut dire que tout rapport tout rapport de bureau ça a allez dans les suites ce que moi moi toujours fait moi je vois monde qui dans bureau. c'est dit que on pourra que job que Carmen Cantave et les gars sont toujours fictifs. Et pas de compétences parce qu'ils sont en file Mais en janvier, ils sont insurés. Parce que Mme Carmen Cantave était en pleine forme jusqu'à 2020. Elle avait expliqué sa privée en 2020. Et puis, il y a toute compétence administrative. D'ailleurs, dans le Sahara, il était fait ce le fait qu'on parle. Avec. Et deuxièmement... La recherche d'affaires est passée de loin. Il y a un 244 000 de coordonnateurs du haut. Il ne faut pas ne faut pas bailler. Il Il ne faut pas bailler. Il faut pas bailler. faut pas ne pas Il Il Vesse sénateur a fait m'peu. Il va y, y kè hein? Il sénateurs plein de Il y a sénateurs avec ça. pas besoin de vous. Et mes amis, je ne si c'est tant que pas de si c'est ça de passer, si c'est mais Samuel Madison ou passer des coquin, parce que ne pas mettre Samuel, c'est toujours tout toile. Mais ça, mes amis, il fait bit sous sénateur. Il faut pas ici avec. le sénateur de la République qui a pile connaissance, hein, qui même a en plan sécurité jusqu'à présent, n'attend ni pour que le en application pour sauver les pays. Donc, mes amis, sénateur, il a tant sur. Il a difficile, Mais la population a fait la prière pour les souffrance En tout cas, frères et sœurs bien-aimés, c'est triste, c'est grave dans la vie. Les qui ont toujours cité dans vieux dossier. <laughs> Elle bien, connue là, la mon pas Cléo Odysée. Mon commence à voler sur nous Kounia parce que tellement fait. À la traque pour la avec Haiti oui dans pays ici là. Mesdames et messieurs messieurs et bien ministre Lelvailla et bien qui c'est Nesmi Maniga n'a un compte 5 pour 8. Mars-là, et eh bien, ensemble avec acteurs qui touchaient pas crise, sécurité, pays d'Haïti, si, il était profité, exprimé solidarité dans un moment difficile. Ça. Donc, diverses écoles ont fermé dans la capitale à cause de la qui et menacé. Donc, le ministère a engagement pour que le renforcement présence policière devant chaque l école à partir de lundi 13 mars, qui a Mesdames, et messieurs, donc, bon. Je ne sais pas si l'école dans la cour de l'entreprise. Combien de policiers nous devons mettre devant chaque école, ministre? Bon, ça, c'est pas mon affaire, c'est toi ça bien aimé, bien m'a fait ou koné tout trophée mondial féminin a débarqué dans le pays d'Haïti dans date cap 15 avril cap Vinila Bien avant déroulement 9e édition Coupe du monde féminin cap pour fête en an Australie ensemble avec Nouvelle-Zélande e bie, an, et bien trophée compétition a entourné et voyager dans divers pays qui qualifient pour tout noir. Donc coupe là a débarqué dans pays d'Haïti dans date cap 15 avril 2023. Mesdames, mademoiselles et messieurs, bienvenue dans Haïti, la République des coquins et c'est celle volée au Capriti. Semble que me raté un épisode. me raté un épisode, peuple haïtien. Je pour que je sois capable de l'attraper. Dans ce qui s'est passé à là, nous connaissons. C'était journée mondiale de la femme. Oh, oh. Premier ministre Ariel Henry déclaré. Là-bas, mesdames, yon sécurité. Oui, déclaration sale, en présence ministre, condition femme, nan? Nan non? Dans l'hôtel caribé. Non, gèle, Ça yon a des doux sous de, de fume, là. Bon, allez, pas ici. On essaye pour nous. On essaye, ouais, si nous font ti fume, une fois tu fumes, qui ça, ça abaye. Et c'est varié en sel coup. <coughs> Il y a besoin de toi, go. ça. ça, là. là. Allez. Mais <coughs> e moi, t'es moi toujours droite, mais ce n'est pas ça, PM fumé. <laughs> Faut me jouer sa première ministre dans la petit M'bouti païka, papa, ici, c'est rien. Il ne pas rien. Toujours normal, m'a pas senti m'ay, mais fom jwenn sa neg yon fi, ou bien si se baye la yo pren yon vet, fom jwenn ti vet la. Et sa fait yem te pose la police question, eh? lè ke yo fin pren moun ensemble avec pil kilo yon ensemble avec drogue qui sa yon fa ve yon le yo fin pas dans laboratoire? Est-ce que c'est JT o, JT yo Est-ce que c'est boule yon, boule yo Qui sa yon fa ve yo? Est-ce que dirigean yon pa rale la pre? Est-ce que yon seri de décision, yon seri de déclarasyon yon pour faire pe isi, po yo yon, on doit apprendre à de temps en temps en de passer ces blagues. Donc, chef gouvernement fait promesse dans no l'hôtel Caribé. En présence de la ministre, condition féminine, ensemble avec représentant binnu dans pays d'Haïti, madame Hélène Lalim. Premier ministre Lundy, voilà, pas de baisser. La continue est frappée avec force mes pays pour rétablir la sécurité carrément dans le pays à La côte garde vicieux, monsieur. Hé, moi je fous de suspens c'est mammelo. Vous entendez Mais il a dit la cité, c'est pour qu'elle... Nous sommes, nous sommes bougea. Nous prenons équipe chaque méthode pour vous avouer. Moi je fous de suspens c'est mammelo. Vous entendez Mais il y a partout que mes mamans n'ont pas fâché. Vous entendez? Gardez mon cher, vous vous entendez? Son politiciens, est-ce que tu entends là? Vous entendez? L'école va fonctionner, vous entendez? Si ma chambre de brapantier, vous entendez? Quel petit pays a vous canter, oh, vous entendez? Quoi que l'état Taxi! Même tranquille, ma mon fil fil fil fil fil, il y a des il y a Je il il y a un problèmes, il y a des problèmes, ta y a Sami, les essais, garde l'image non. Hé hé nan papa Ça plus que tension. Non. Eh tension, Sami, ou a Mais ça Parce que, nous tension à prendre, Une consultation à faire, puis ça avait dit, c'est là, pour mon pour que si on est capable normal à la tracaboul avec Haiti oui dans ici donc mesdames mademoiselles et messieurs les m'ditou dictature l'appel des Antilles, démocratie la république des seul volet au capreté étant des bien sambral dit là préféré ou libre dans ou lié ou esclave dans paradis c'est pensé pour journée moi je vous merci parce que vous avez suivi avec attention. Merci pour fidélité ou ak patience ou. Moi prale ou non papa parce que c'est les mêmes seuls qui capable protéger ou ba ou la vie ak la santé. Bonjour, bonsoir tout le monde. Non pas moi Foucault, Rendez-vous kase c'était pita pour yon autre vidéo ka pinaïs nice toujours. Mwen reme wapil, pile, Bisou bisou. One love.